Bonjour, je suis Kitty Krauter et je suis auteure et illustratrice. Et donc euh, voilà, ça, un fait ce euh, live. Euh, C'est la première fois que je fais ça. Donc, euh, on va faire une visite guidée dans cette exposition qui a lieu dans le Centre culturel des Chiroux. Nous sommes à Liège et nous sommes en Belgique, en compagnie de Gilles Deval, qui est euh, celui qui a fait toute la scénographie avec moi. Il a plein de casquettes graphiste, donc on a beaucoup conçu l'exposition ensemble et il va faire une petite introduction. Oui. Ben voilà, Bienvenue à tous, euh, on est là pour plus ou moins une heure, euh, on va voir comment ça se passe. Suivez bien le live, on est en direct et du coup vous pouvez poser vos questions dans le chat à côté, il y aura même un jeu concours à la fin qui sera introduit. Euh, donc ici au Chirou, l'expo devait normalement bientôt se finir mais elle est bien heureusement prolongée jusqu'encore au 19 février. Après elle partira en itinérance pendant trois ans euh, avec l'aide de la CCR. Vous pouvez aller auprès d'elle-même de, euh, plus précisément euh, si vous êtes intéressé par euh, le fait d'emprunter l'exposition. Alors ici, euh, au Centre culturel des chiron, on a l'habitude de tous les ans à la même période, au, à l'occasion du Festival Babillage de faire des expositions de littérature jeunesse cette année, donc, on a le plaisir de recevoir Kitty et donc on essaye de parcourir la littérature de certains artistes et d'amener les enfants vers le livre et la lecture par le jeu, par une exposition qui va se situer entre l'exposition et la plaine de jeu. Euh, et donc euh, ici, on a, avec un fluo, essayé de réfléchir à cet espace avec Kitty. Euh, pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions. Euh, le live, c'est un live qui sera aussi enregistré, il sera disponible par la suite, donc ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas y assister, ou si vous voulez le faire visionner à quelqu'un d'autre par la suite, il y aura un lien qui vous permettra de, de retrouver euh, le live. Voilà. Je vais vous laisser en compagnie de Kitty, j'oublie rien Je ne pense pas. Si bon. on oublie des choses, vous redirez euh, ouais. à la fin du live. Mais bonne visite. Oui. À tous. Bonne chance. Alors, euh, merci Gilles. Donc, euh, on a réfléchi un peu pour un titre. Euh, C'est toujours un petit peu comme euh, une, euh, comme un livre. Il faut trouver un titre et il faut, il faut que ça raconte, mais il faut pas que ça raconte trop. Donc, euh, finalement, euh, on a opté pour Enfluo parce que ça fait un moment que je fais des livres avec une cinquième couleur qui apparaît. Donc, pour faire un livre pour les couleurs, il faut trois couleurs. Donc, euh, le, le jaune, le magenta et le, et le bleu séant, avec le noir en plus. Et bien sûr, ces couleurs-là ne peuvent pas reproduire le fluo, comme l'or, le bronze, euh, les paillettes. Et, euh, et donc, je me suis dit que c'est une autre, comme une mettre une lumière en plus. Donc, ça, ça m'intéresse beaucoup. Donc, on va aller regarder un petit peu. J'ai sélectionné quelques ouvrages, mais pas tout. Parce que nous n'avons qu'une heure plus les questions, donc ça va aller très vite. Donc euh, voilà, on va faire ce petit tour. Par ici, il y a plusieurs espaces. Et euh, comme vous pouvez le voir, il y a de la brique euh, avec euh, peint en blanc et du tapis. J'avoue que euh, ça ne me plaît pas énormément. <rire> et euh, je préfère du bois, je préfère le mur, je préfère des matières euh, plus simples. Euh, par contre, pour les enfants qui viennent en chaussettes, c'est super. Euh, donc, je voulais un peu casser l'espace. Alors, il faut savoir qu'on est euh, sous terre, il n'y a pas de fenêtre. Donc, on est comme dans une grotte. Et la grotte, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Euh, la préhistoire, euh, pourquoi est-ce qu'on se met à dessiner, qu'est-ce que ça raconte, est-ce que ça a une utilité ou pas, la trace. Et avec Gilles, on a essayé de voir comment on pouvait casser cet espace. Et euh, on, a, on est parvenu à mettre des planches pour faire un peu des enclos. Et vous allez aussi voir qu'il y a des trous. Oh, évidemment, ça me passionne que les enfants passent d'un monde à l'autre. Et on pourrait dire, bon, ben, qu'est-ce que c'est c'est vrai que euh, dans les expositions, je ne suis pas super fan quand c'est très anecdotique ou très illustration, euh, un peu un copier-coller de ce qu'il y a dans le livre. On peut faire, mettre des petites voitures, euh, on peut mettre toute une série de choses, c'est sympa, mais moi ça ne m'intéresse pas. Je, au contraire, j'aime bien qu'on puisse mettre quelque chose où on, on ne sait pas trop où on se situe. Et je dois dire que c'est un peu... Euh, comme euh, les points cardinaux, donc euh, on est dans des, dans des passages, donc on va vers le nord, on va vers le sud, euh, et euh, des pôles différents. Donc euh, on a le champ des temps qui se trouve ici, euh, publié par Versant Sud, et on va aller dans la partie euh, coin lecture, parce que vous allez euh, je pense bien que dans tous les albums, il y a à un moment donné quelqu'un qui lit. Et donc euh, pour moi, c'était primordial d'avoir des livres dans ma vie, euh, enfant. Je crois que je ne pourrais pas écrire et dessiner si je n'avais pas eu tous ces livres-là. Je sens bien que j'appartiens vraiment à une filière. Quoi. Donc euh, pour moi, c'est honorer la, la lecture. Donc voilà, on va aller dans ce coin-ci. Donc c'est Gilles qui est venu euh, proposer un espace où il y a évidemment euh, des, des passages, on peut rentrer, on peut s'asseoir. On a tous les livres ici et on a aussi, on est en compagnie de, de chiens. Voilà, C'est savoureux de voir les enfants quand ils arrivent ici, ben ils sentent que c'est c'est leur lieu et j'ai vraiment envie de beaucoup de joie bien que j'ai fait euh, pas mal d'albums euh, un peu graves, euh, mais avec, euh, voilà, avec la pandémie je, je me suis dit non j'ai envie d'apporter du rire j'ai envie de lumière euh, je, je, je, je trouve que c'est vraiment important euh, donc on a tout en haut, ils sont, on a les pocaïmines qui sont traduits dans le monde entier. C'est assez savoureux de voir chaque fois une écriture différente, une culture différente. Donc ça, c'est super, super intéressant. Et euh, on va passer un petit peu de temps avec euh, Mermédius. J'en profite pour boire un peu d'eau. Donc, ça, c'est l'avantage de travailler en binôme avec quelqu'un pour euh, installer, pour les choix. Et Gilles proposait qu'on puisse montrer un peu euh, le travail en interne. Euh, donc, on a mis tous les, pas tous les crayonnés, pas tous, mais majoritairement. Et il euh, y a des livres qui sont plus faciles que d'autres. Euh, par exemple, les Pokémon, je les connais vraiment bien. J'ai la sensation que je m'installe dans un salon et que je les écoute raconter des histoires. Et euh, donc ça, c'est extrêmement agréable et, ça, et ça, vient, ça, ça vient tout seul. Et, et parfois, c'est nettement plus compliqué. Donc, euh, <coughs> Mère Méduse, euh, au départ, je voulais faire un personnage qui soit un peu plus monstrueux qui a des dents euh, aiguisées, je voulais la faire euh, habillée euh, comme si sa peau était un peu verte parce qu'elle reste trop longtemps dans, dans la grotte avec les algues au bord de mer parce que c'est Médus, forcément, elle doit rester euh, près de l'eau. Et, euh, et j'ai vraiment senti que je devais négocier avec le personnage. Moi, je voulais faire un personnage un peu sorcière, succube. Mais elle n'a pas été d'accord, donc euh, chaque fois je devais faire... J'ai la sensation de faire des propositions, donc je... Est-ce que tu veux être comme ça Non, ça ne marche pas. Et quand je dis ça ne marche pas, c'est que je sens que ce n'est pas habité. C'est un peu euh, mystérieux et un peu magique, mais, mais parfois j'ai l'impression que je dois, les in... je, dois les... je dois les inviter. On n'est pas seul dans la demeure, pour, euh, dans la création, et je trouve que ça permet de rester très humble et, euh, et de laisser faire le dessin, le, le mon savoir-faire et puis euh, ce, que, ce qui doit arriver, doit arriver. Et euh, donc vous arrivez ici, toute une série de carnets, et euh, j'ai aussi mis les dessins euh, ratés. Quand je dis ratés, c'est que moi, mon boulot, c'est de faire en sorte que les images tiennent la route pendant tout l'album. Si tout à coup, il y a une image qui n'est pas tout à fait dans le même dialogue, dans le même vocabulaire, à ce moment-là, il faut que je me dise bon, il ben, faisait un long cours, quoi. Moi, je suis avec cette histoire, euh, soit pendant des années, soit, ou concrètement pendant trois mois, euh, où je vais travailler tous les jours, <rire> peut-être pas le week-end, mais. Euh, et euh, voilà, je, je, ce que je trouve très important euh, de faire des crayonnés parce que c'est là où je solutionne euh, les compositions, des cadrages. Où oui, il y a des erreurs qui arrivent, ça j'adore. C'est pour ça que je ne travaillerai jamais au Photoshop, euh, et ni, ni à la tablette. Enfin, bon, on est des, des corps de chair et, et euh, de sang. Et euh, avoir un crayon sur un papier, c'est juste euh, jubilatoire. Quoi. Si vous voulez utiliser Photoshop et tout ça, ok, mais apprenez à dessiner d'abord. Parce que vous allez vous retrouver coincé à un moment donné où euh, vous ne savez pas faire autrement. Donc c'est bien plus intéressant, je trouve. Euh, après, évidemment, il y a, a quelques-uns qui s'en sortent super bien, mais pas tous, parce que c'est une histoire de filtre. C'est un peu cette idée quand on est dans l'eau, euh, quand on remplit une, une, une surface, on peut sentir la matière si, si c'est très profond, si c'est pas profond. Et, euh, et donc, ceux qui sont ratés <coughs> ou qui me plaisent pas, c'est parce que je les trouve lourds. Moi, mon boulot, c'est de trouver un équilibre entre très bien fait et pas trop bien fait et, euh, et qu'il y ait de la grâce. Il faut que je sente que... Oh, qu'on ne sente pas trop le travail derrière, qu'on ne se dise pas, bah, ouh là, là elle a passé des heures et des heures et des heures. Et euh, donc ça, c'est pour Métus Et on va... passer par là. Et donc ici, j'ai fait euh, pour, le, pour les Chiroux la, une fresque et c'est extrêmement agréable de travailler les fresques. Je le fais de plus en plus, euh, c'est quelque chose qui est totalement euh, improvisé. <rire> et euh, bon, bah forcément, d'habitude je travaille avec euh, sur une petite feuille, euh, c'est moi et dans mon atelier et puis de travailler sur une grande surface. et de ne pas savoir ce qui va se passer, de travailler la matière. Et puis souvent, quand, quand j'ai une collection de personnages, euh, souvent, il y a un personnage qui vient un peu toquer à la porte en disant, euh, j'aimerais bien euh, venir dans une de tes histoires. Je me demande si celle-ci, elle ne va pas arriver quelque part, parce qu'elle est assez présente. Et euh, j'aime beaucoup son attitude avec cette, ses petites mains. On a les Pokhaïmin. Ici, J on a pris le choix de, de les montrer comme un, un espèce de quadrillage. Il euh, y a huit 8, 8, 8 livres dans la série des Pokémon. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'on sent que le début est assez simple. Alors, je mets des mots, euh, je mets des parenthèses entre les mots simples. Parce que pour arriver à faire une simplicité, il faut quand même que ce soit bien présent. Un peu comme les Ampés, à la fois, comment il arrive à travailler les vides et les pleins... Euh, les séparations avec la ligne, mais j'aime tellement la couleur, j'aime tellement les détails, j'aime tellement la nature que ça se charge de plus en plus. Donc ça c'est livre 1, livre 2, livre 3, livre 4, livre 5, 6, 7 et 8. Et on va passer chez les chiens. Mm -mm. Alors, euh... je veux un chien et peu importe lequel. Alors, pourquoi est-ce que Kitty Krauter va faire une histoire avec les chiens Surtout avec le nom que je porte. <rire> euh, C'est vrai que je suis beaucoup plus chat que, que chien. Et en fait, euh, je crois que c il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à devenir phobique, malheureusement, des chiens pas les petits chiens, pas les moyens, mais les grands que je croise en forêt euh, et puis je me suis aperçue quand même que j'ai plus peur des maîtres qui gèrent mal leurs chiens, donc il y a un stress et euh, j'en discutais avec mon fils Théodore qui me disait bah, si, tu as, si tu as peur euh, des chiens pourquoi tu ne tu, tu, tu fais pas un, un livre dessus, ou pourquoi tu ne travailles pas dessus et en tant que dessinatrice c'est une joie incroyable de dessiner des chiens parce qu'il y a tellement de formes différentes, il y a tellement de, de matières différentes. Et euh, voilà, donc ça, c'est assez génial de voir euh, les expressions. Et puis, c'est des sacrés binômes hein, quand on va les mettre avec leurs chiens, la fois comment ils se ressemblent, enfin, c'est super touchant. Et euh, donc, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Milly qui va. Euh, qui, euh, demande à sa maman euh, un chien sa mère dit non non non non et, euh, et finalement la maman accepte d'aller euh, dans un refuge et alors il euh, y a une illustratrice à marseille qui s'appelle amélie jakowski et elle elle euh, m'expliquait que avec le fluo c'est comme euh, c'est une lumière noire donc je conseille aux, aux parents qui veulent euh, rendre la lecture un peu différente, c'est qu'on euh, pourrait lire l'histoire dans noir avec une lampe de poche de lumière noire. Alors où est-ce qu'on trouve ça euh, Je pense que les pêcheurs l'utilisent euh, pour euh, classer leurs hameçons et autres, je crois. Et les détectives, pour savoir s'il y a quelqu'un qui a été assassiné. Mais on ne va pas faire ça ici. Et, euh, mais c'est super. C'est pour ça que j'aime tellement le fluo, parce que ça révèle euh, des choses et euh, donc voilà, c'est trop bien. Donc en cachette, on peut lire l'histoire avec le fluo qui, qui arrive. Et euh, donc voilà, on a les originaux. Donc le fluo n'est pas dessus puisque c'est une cinquième couleur et qu'il faut le faire à part, le fluo n'existe pas. Donc l'imprimeur, lui, il va recevoir une feuille avec le dessin en noir et il va le traduire en fluo. Et euh, donc ça, c'est super agréable. Et euh, Milly, euh, j'avais envie d'une petite bourgeoise, mais qui est un peu décalée, un peu, un peu rock'n'roll. Elle est souvent un peu débraillée et elle n'est pas acceptée par les autres copines des classes, qui euh, c'est une école très chic. Et euh, les filles, elles ont toutes un chien et donc Milly ne peut pas accéder au club des dogs avec les filles parce qu'elle n'a pas de chien. Donc euh, j'aimais beaucoup ce processus de se dire quand on veut absolument quelque chose, pourquoi est-ce qu'on le veut Est-ce qu'on le veut par rapport aux autres ou est-ce qu'on le veut profondément pour soi Un peu le dernier téléphone, les dernières chaussures, Enfin bon, on a tous connu ça, euh, euh, quel, que, quel que soit son, son degré. Et, euh, et donc on, elle va aller choisir un chien, alors ce qui me fait un peu hurler de rire c'est que... <cười> J'ai essayé de faire, euh, j'ai cherché un chien qui soit très grand, poilu, euh, vieux, qui ne sont pas bons. Euh, et euh, j'ai essayé, j'ai fait plein de croquis, plein de croquis, plein de croquis et euh, ça ne venait pas. Donc je me dis bon, ce n'est pas grave, hein, je, vais, je, vais faire, je vais faire des, des tonnes et tonnes jusqu'à ce que je rencontre le chien qui veut être l'histoire. Et arrive ce petit chien qui m'a fait mourir de rire, qui est, euh, qui est prince et qui est très particulier et euh, vous allez le découvrir à la fin de l'histoire à quel point il est particulier et euh, ce qui me fait sourire aussi c'est qu'il euh, ressemble presque à un, à un chat <rire> et, euh, et juste à ce moment là nous on a, on a reçu un, un chat, euh, Ginger Cat, un chat orange qu'on n'a pas appelé Prince mais on a appelé Fox donc voilà on a, je vais déposer ça là Ici, on a les derniers dessins euh, de Prince. Et on va. Ah oui, on a aussi ces céramiques dans les ateliers qui sont faits. On arrive dans un autre espace. Alors, c'est super parce que cet espace-ci, euh, le mur est noir. Donc, c'est comme si on rentrait dans un, un autre monde. Et euh, donc, le titre du livre, c'est Le Far West. C'est un livre qui a été écrit par Peter Elliott. Et, euh, et Peter Elliott c'est euh, un auteur, un illustrateur, un musicien. Il a, il, a, il, a, il a un groupe rock et puis il chante, il écrit beaucoup de chansons. Et donc, euh, quand on s'écrivait un peu les mails, j'ai ai toujours aimé son écriture. Euh, et on a beaucoup parlé de s'il fallait mettre une morale ou pas. Non, moi, je trouve que non, surtout pas. Il y a bien assez de morale comme ça. Euh, mais euh, et donc le titre de ce livre-là devait être « Qui part à la chasse perd sa place ?» qui est une leçon super intéressante pour les enfants. C'est un peu euh, quand on, on doit s'asseoir, on veut être à côté de son copain et sa copine, et puis « Où est ma place ?» Donc c'est quand même une grande, une grande question. Et, euh, et avec Peter, je me suis dit « Tiens, si on situait ça au Far West ?» parce que c'était toutes les élections avec Donald Trump, et on était tous les deux horrifiés. Euh, et on s'est dit, ben, on va parler un peu de cette histoire de place qui était là avant. Et, euh, et puis, euh, donc on va rentrer dans l'espace. Donc vous pouvez venir avec moi. Donc on a les originaux du far West ici. Euh, donc au départ, il y a euh, euh, Jeff et Jim qui sont déjà là, avec un, notre petit héros. Et au jour de son anniversaire, il reçoit un arc à flèche et il décide de partir à la chasse. Et quand il revient, quelqu'un a pris sa place et lui, avec sa tête euh, d'émoji, des, des euh, merci Gilles. Je me suis dit par qui je le remplace Est-ce que je le remplace par une fille Est-ce que je le remplace euh, par un chinois Par un black par un, par bon, Bref, euh, je veux dire, il y a assez de communautés euh, en Amérique. Et je, je trouvais que c'était intéressant d'avoir euh, l'Emoji, parce que l'Emoji, euh, qui a été créé dans les années 67, je pense, par un graphiste, et c'était vraiment le euh, Happy Days. Euh, have a nice day et donc il avait fait un visage du soleil donc ça c'est le départ de l'emoji et comme on communique beaucoup avec l'emoji euh, pour dire que c'est une blague ou euh, si on est fâché ou si ah, ah, ah, on rigole et euh, j'étais très inspirée par euh, euh, ce tome qui a fait du dessin animé euh, Max, euh, Max Fleischer euh, qui a fait Betty Boops, Coco the Clown et je suis tombée en amour parce que j'aime beaucoup la danse et la façon dont les personnages bougent, je, pour moi, c'est très important visuellement que ce soit présent euh, dans les dessins, parce que c'est comment est-ce qu'on raconte avec un corps, donc euh, c'est vraiment euh, super passionnant. Et puis, je vais vous montrer le, le saloon <coughs> conçu par, euh, par Gilles. Yeehaw Donc voilà, l'espace saloon, il y a euh, évidemment euh, des déguisements euh, là. On peut aussi changer le décor, <rire> on peut boire des bières vides aussi. Et euh, j'avais vraiment envie euh, qu'on sente que c'est un espace pour les enfants qui puissent jouer, alors euh, ce dessin-là, euh, on le trouve dans la page de garde et euh, voilà, faire des un peu cette idée de quand on se met devant quelque chose et puis euh, on peut faire des photos, on peut, on peut se déguiser, on a toute une malle ici et donc euh, voilà, ça c'est le Far West et avec euh, Peter, Peter s'est dit qu'il allait faire euh, une chanson, euh, "You Are Wonderful", et c'était très très intéressant pour moi parce que euh, j'ai fait peut-être un, une petite un petit un petit film d'animation, donc je me suis dit c'est l'occasion et j'ai travaillé au fusain sur une image où je fais le premier dessin, donc j'ai décidé de faire un cheval au galop, ce qui est quand même quelque chose de très difficile à faire. Mais pour chaque album, j'adore me donner une difficulté ou plusieurs difficultés, sinon je m'ennuie et si je m'ennuie, euh, du coup, bah, le lecteur il va s'ennuyer. Et euh, donc j'ai regardé les, les <coughs> les, tous les positions de cheval de, dans les photos de Muybridge. Euh, vous savez, c'est ce photographe il y a très longtemps, qui a mis des marquages au sol. et Donc quand le cheval est au galop, il y a à chaque fois une photo qui est prise. Donc on a la décomposition parce que c'est quand même très compliqué de faire un cheval au galop et euh, donc j'ai pris beaucoup de plaisir à essayer de comprendre ce squelette et comment ça, comment ça rebondit euh, sur le sol. Et ce procédé là, en fait, euh, on, on le dessine, on efface. On refait un deuxième, on efface, donc entre temps, on prend chaque fois une photo évidemment. Et c'est évidemment euh, ce petit film d'animation que vous allez pouvoir regarder. Le froid, la faim, la peur, la faiblesse Se sont invités chez toi Mais pas pour faire la fête, quelle tristesse Tu as fui en laissant tout là tu as traversé la mer, les champs, la forêt à la recherche d'un endroit où poser ta valise, un endroit en paix. Entre donc chez moi, c'est chez toi. Veux-tu manger ou prendre une douche Te reposer dans le canapé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 et toi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 Donc nous sommes maintenant dans la partie atelier. Euh, J'en parlerai un peu plus, mais euh, Odile Josselin, mon éditrice de chez Pastel d'École Lozil, nous a rejoint pour s'occuper de la partie euh, questions. Merci Kitty pour cette visite qui permet euh, à tout le monde d'être un peu VIP aujourd'hui à, à Liège et puis partout. Euh, donc je vais euh, je vais être le porte-parole des participants du Facebook Live. Mais donc, comme on l'avait présenté au départ, il y a un petit concours, enfin un beau concours, qui permettra à une personne de recevoir le livre Je veux un chien un peu dédicacé. Une affiche. Une affiche de chez vous et un petit livret d'activité que tu as fait pour cet événement. Oui, c'est un petit cahier. Euh, ils m'ont demandé de réfléchir euh, parce que, comme euh, vous l'avez compris, ils veulent qu'il y ait une interaction avec les enfants. Et je trouve ça super qu'ils puissent ramener ça avec eux. C'est pas très cher, c'est 1,50€. Et euh, j'ai vraiment conçu, donc ça s'appelle Dessiner avec Kitty Crowther, mais Kitty Crowther est barré puisqu'il y a Prince qui intervient. Ça me fait mourir de rire. Et. Euh, Bon, j'ai pratiqué pas mal euh, d'ateliers et voilà, j'ai essayé de trouver des portes d'entrée pour que euh, tout le monde, les petits et les grands, puissent euh, vraiment s'amuser avec. Donc euh, voilà, j'étais très contente de faire ça. Et ici, on est dans l'espace où beaucoup de groupes sont venus et vous avez mis à disposition. Euh des bases d'activités Oui, donc on a plusieurs personnes qui se s'occupaient de ça parce que je ne peux pas, comme je n'habite pas à Liège et je pense qu'ils ont eu beaucoup de plaisir à le faire et j'ai tenu à avoir une table lumineuse parce que je trouve que c'est comme une lanterne à magica et je travaille beaucoup avec la table lumineuse donc ça c'est mon photoshop et donc moi avec une feuille et avec plusieurs dessins, je, je recommence en fait et j'ai l'impression d'être dans un, dans un monde un peu magique et alors ce qui est assez drôle parfois c'est que quand j'utilise des couleurs, j'ai tendance un peu à forcer parce que les couleurs s'atténuent avec la lampe et, euh, et puis j'éteins la lampe et puis je dis ouf <rire> C'est un peu fort, et euh, mais, mais voilà, j'adore la surprise et, et euh, je me dis, tiens, j'aurais pas pensé faire comme ça, mais je suis, comme vous l'avez compris, je ne suis pas du tout dans le contrôle. Et, et, les, et voilà, donc ça, ça m'intéresse d'évoluer en cours de, de livre. Alors Laura De Coster euh, réagit à l'exposition en disant que, que tu as dû bien t'amuser avec l'équipe, pour réaliser la scénographie d'exposition de et, euh, et du coup je me demandais quel était ton, ton endroit préféré d'exposition Ah là là Je pense ici <rire> Je crois que j'aimerais bien avoir la table lumineuse Gilles à la maison. Euh, oui j'adore que ce soit... J'aime vraiment... Mais chaque coin il y a le phare -ouest qui est évidemment savoureux, euh, le fait d'avoir utilisé du fluo sur les panneaux, le coin lecture, mais je crois que en fait c'est comme un peu quand on rentre dans les maisons. Je crois que c'est l'endroit que je préfère parce que c'est ici que j'ai envie de m'asseoir, que j'ai envie de lire ou que j'ai envie d'écrire ou dessiner. Et on voit hein, les parents qui viennent avec les enfants, ils s'installent tous, quoi, trop mignon. j'adore. Alors sur l'exposition, Martine demande comment ont été choisies les formes et les structures en bois, et en même temps je pose la question de Juppé, euh, à savoir à partir de quel âge on peut venir à cette exposition Bah bébé, hein on peut, de 0 à 99, peut-être 100, sans rien, on négocie. Euh, bah oui, voilà, c'est ça qui est super, c'est que le bébé, ils peuvent aller à quatre pattes partout. Bon, évidemment les parents, pas, on ne va pas garder vos enfants pour eux hein, donc euh, il faut être vigilant. Et alors les panneaux, euh, bon moi j'ai vu quelques expositions euh, qui ont eu lieu avant, j'ai toujours beaucoup aimé le parti pris euh, pour essayer de créer des espaces différents. Et Gilles m'a bien dit qu'il essaye que ce ne soit pas la même chose, pour pas que le public s'endort. Et euh, donc voilà, moi j'adore le bois et j'adore le côté montagne qu'on retrouve dans le Far West, cette notion de vue. Et donc on a travaillé ensemble ces fameux panneaux. Et donc Gilles, bon ben non seulement il est scénographe, graphiste, dessinateur, musicien, ben je lui dis « tu peux me faire une forme comme ça ?» Allez hop Et on, on va négocier sur le, le panneau en bois. Donc voilà. Et alors puisqu'on parle de ça, la question du concours, ah. et <rire> quel est le personnage que l'on retrouve tout au fil de l'exposition, notamment sur les panneaux, mmh. sur certains originaux et voilà, on attend la réponse pour désigner le gagnant de ce beau cadeau et alors je continue les petites questions que Alison m'envoie Geneviève demande quel effet ça fait de se retrouver dans le saloon de son livre Far West trop bien <rire> bon je suis un peu dépitée parce qu'il n'y a pas de whisky mais bon voilà, on ne peut pas tout avoir non c'est génial c'est génial en fait, euh, ce qui est assez drôle, c'est que je, je pourrais sembler de quelqu'un qui est un peu extraverti, mais en fait, je, je suis introverti, dans le sens que je préfère regarder les enfants profiter que moins être avec eux de profiter. Et euh, voilà, moi, ce qui me plaît tellement, tellement dans le lit pour enfants, c'est que, en fait, euh, j'ai fait mon boulot et puis c'est plus à moi. Et puis, ce qu'on va faire avec, c'est plus à moi non plus bien sûr avec les droits et patati et patata, mais je rentre dans l'univers des enfants et, et souvent dans les, dans les salons, en fait j'ai un espèce d'impact dans les familles, et alors ils viennent pour des dédicaces et puis ils me demandent s'ils peuvent me faire un câlin. <rire> oui, <rire> mais c'est super joli de pouvoir rentrer dans toutes ces chambres à coucher, d'être avec tous les enfants, euh... J'étais très touchée parce que Brigitte Polizati, euh, travaille avec des des, des grands, euh, des jeunes euh, adultes et, euh, et quelques-uns disaient oh j'aurais tellement aimé euh, rencontrer les livres de Kitty Crowther enfant. Je pense que ça m'aurait tellement fait du bien. Ça me touche beaucoup qu'on qu dise ça parce que c'est vrai que j'essaye vraiment de les accompagner. Euh, voilà donc. Et puis on retrouve ton humour aussi, dans l'exposition. Oui. Euh, alors, Inès te demande, est-ce que la petite fille de Je veux un chien a un papa et pourquoi elle pose toutes ces questions à sa maman En fait, euh, elle a un papa, puisque quand elle présente tous les chiens, elle dit à maman euh, on va l'appeler, à ma mémoire, Albert Là un grand chien, fort comme papa, qui Albert. pour me protéger et qui s'appellerait Albert. J'ai toujours beaucoup aimé les livres où on ne dit pas forcément où est la maman ou où est le papa. Je le fais très souvent puisqu'il y a beaucoup dans les familles nucléaires, il y a aussi des, bin des binômes. Papa il peut être en voyage, papa il peut être au bureau, papa peut vivre dans une autre maison. On ne sait pas en fait c'est ça qui est vraiment bien et la maman euh, j'adore cette maman toi tu l'aimais particulièrement parce que <rire> elle te faisait rire j'adore <rire> elle euh, et moi elle maman me faisait maman ado hein <rire> oui et là ce que j'adore c'est qu'on voit jamais ses yeux elle est... et très important pour moi elle lit le journal c'est une femme indépendante et donc euh, c'est sa maman qui va l'amener à l'école donc euh, comme euh, comme tu sais euh, Inès c'est ça le nom de la petite fille euh, bah, quand on va à l'école, on, on papote avec son papa ou sa maman en voiture. Euh, J'ai envie aussi de te poser la question des personnages euh, qui sont quand même souvent en féminin oui. dans tous tes livres. Et euh, justement, est-ce que euh, ce rapport euh, qu'on a avec un personnage qui n'est pas de son sexe, euh, est-ce que c'est l'histoire qui amène ça ou est-ce que c'est toi et ton rapport à l'enfance je pense que euh, petite fille, moi j'ai toujours cherché euh, des, des rôles féminins hein, parce que comme je suis une petite fille et c'est ce que je connais le mieux, euh, évidemment des personnages comme Fifi d'acier a été essentiel euh, dans, dans ma vie. On est obligé de sentir, euh, <coughs> d'avoir des héroïnes et moi je, je, je me suis beaucoup battue pour que mes héroïnes soient ni super belle, mais ni super laide. Un peu cette idée que chaque personne a des tas de facettes. Et je trouve ça super intéressant, c'est pas lisse. Moi j'aime bien les personnages complexes, euh, qu'on n'est pas juste des mannequins, ou juste ce que la société veut, ou juste le patriarcal. Comment il nous veut, hein, ça, ça suffit. Euh, mais montrer qu'une femme peut avoir un fusil, qu'elle peut euh, vivre seule comme dans L'Enfant Racine ou euh, Nuit du Lac qui, qui, va, qui vit seule aussi, qui va trouver euh, euh, une issue dans, dans son histoire. Donc euh, voilà, il y a juste un, quelques albums euh, Trois histoires de Monsieur Paul, Trois histoires folles de Monsieur Paul. On a un petit, homme de... petit homme et Dieu. Et ce livre-là, il est vraiment fait pour mon fils Théodore qui a la grande particularité ou chance de ressembler très fort à son père. Je me suis demandé comment on fait pour grandir au pied de son père. Alors Myriam Butaille aimerait savoir s'il t'arrive d'avoir des pannes d'inspiration, euh, longues ou pas, et, et qu'est-ce qui se passe à la fin d'un livre, quand tu as terminé un livre et Je continue avec sa dernière question, est-ce que tu arrives à travailler sur plusieurs projets en même temps alors, je vais répondre par la fin. Euh, normalement, je ne peux que travailler sur un projet à la fois parce que c'est corps et âme. Et il faut savoir que beaucoup... Ça, enfin, ça m'accompagne en permanence. En fait, j'ai un morceau de mon cerveau qui continue à travailler. Et je suis très sensible à ce qui se passe autour de moi. Euh, parce que la vie est un peu comme un, comme un puzzle. Et euh, du coup... Euh, et du coup euh, ce qui se passe je suis un peu troublée et du coup euh, ce qui se passe c'est que euh, je vais prendre des éléments de ce que je lis, de ce que j'entends alors les pannes euh, si c'est dans l'histoire la meilleure chose à faire c'est s'arrêter et attendre que l'inspiration que le contact se fait avec euh, je ne sais pas quoi et du merci je ne sais pas. Euh, donc voilà, j'attends, je dors dessus. Après, euh, la panne, ce qui est intéressant, c'est que euh, le fait de dessiner et de vraiment de, de chercher en laissant sa main aller, et euh, en fait, ça active des endroits dans le cerveau. Et donc il faut juste, faut juste attendre. Et à ce sujet, euh, si Denis demande si euh, le, ce que tu as montré pour Mère Méduse est significatif de ton processus de recherche graphique pour tous les livres que non. non, parce qu'en fait à chaque... Euh, je, je, je pensais quand j'ai commencé, moi mon premier livre il est sorti en, en 94, 94 en français. Euh, je me suis dit, mon Dieu, ça m'a l'air très compliqué <rire> Et, euh, et en fait, je pense que dans les, les études d'illustration, euh, on ne vous apprend pas forcément comment faire un début, un milieu et une fin. Alors, il y a des rythmes narratifs qui sont dedans. Et, et notre boulot, c'est de page par page pour qu'on puisse sentir cette histoire, un peu comme un film, euh, sauf que ça coûte moins d'argent, puisque c'est juste moi et, et le livre. Et, euh, et du coup, j'ai un peu oublié la question. Il y a, il y a du passage autour de moi. Donc, euh... Euh, si c'était, si c'est toujours le même processus ah, oui. de alors, recherche. Oui, non, ça, ça change. Par exemple, l'époque à c'est très immédiat. On travaille dans un carnet. Et, euh, et alors, il faut savoir que... J'ai lu hier un très joli mot, un hommage à Astrid Lindgren, d'une de ses amies, qui dit qu elle avait l'intuition de ce, que ce qui était l'enfance, j'aimais bien le mot intuitif parce que parfois les gens disent ah, « alors tu as gardé un lien avec l'enfance », mais je n'ai pas oublié, je n'ai rien oublié, j ai, j ai, j ai, je garde énormément de, de souvenirs, de sensations, de couleurs, et, euh, et j'ai toujours énormément aimé les histoires. Et, et, et donc face à chaque nouvelle histoire, ça travaille différemment en fait. Si je coince, je vais voir Odile, on en discute, on voit où ça coince, ou de retourner, de revenir. Euh, Il y a le mais... carnet qui reste. Oui, c'est vrai. Bons... Alors, majoritairement, je commence toujours avec le carnet par, parce que c'est déjà un livre. On est déjà dans une histoire de binôme. Et moi, je vais travailler sur le rythme du livre et je vais aussi travailler sur cette tranche que j'adore. Qui se passe ici, qui est un espace-temps qui est super intéressant. En fait, l'objet livre est fabuleux. Euh, et alors, il y avait Djoupé qui voulait savoir si tu aurais envie de faire un livre avec des chats. Euh, J'espère, en tout cas. Euh, en tout cas, euh, mon chat fox sera ravi. <rire> Mais euh, je ne sais pas trop. En fait, quand il y a une fin, quand il y a une histoire qui se termine, souvent j'aime bien ne pas savoir ce qui se passe après, que je n'ai pas de projet, que je m'engage à rien, euh, parce que ça me laisse un espace où je peux laisser venir une histoire. Et de temps en temps, j'ai des, des, ah, c'est des espèces de mirages, ou comme une espèce de carpe, à une envie, et je me dis ah, peut-être que je pourrais faire ci, ou peut-être que je ferais ça. J'aime bien laisser la porte ouverte. Et pour revenir à, à cette exposition, euh, il y avait une question tout à l'heure sur, sur ton rapport à des, à, à des expositions éphémères ou des, enfin, un travail pictural que tu fais, vers lequel tu vas, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ou c'est des rencontres euh, de faire euh, dans l'éphémère. Euh, j'ai fait énormément de rencontres. Je pense que ça fait euh, 26 ans que je suis dans le métier. J'ai fait beaucoup d'ateliers. Et, et je sens que j'ai une lassitude. Que j'ai envie, en fait, de passer plus de temps à la création. Que j'ai envie de me. Même si j'adore rencontrer des gens et tout ça et, et en discuter. Mais grosso modo, j'ai commencé à développer plus un travail, on va dire, artistique s'il faut utiliser ce mot-là. Euh, J'ai notamment travaillé avec euh, Vincent Glawinski, on a fait des immenses fresques au Fusain, on a travaillé au sol, on n'est plus dans, un, dans une démarche livre et narrative et album, mais je sens que quand je fais ça, j'emmène beaucoup de ce travail-là dans, dans l'album aussi. En fait, comment est-ce que je me nourris encore et de pouvoir faire d'autres choses sur le côté aussi. Donc, euh, et l'éphémère, j'adore. J'adore parce que voilà, c'était là un moment et puis c'est plus là. C'est euh, génial. Euh, mille fois merci Kitty. Merci beaucoup au Chiroux et Gilles. Et à l'équipe quasi à Camille. Oui. Euh, bonne, euh, bonne continuation et à bientôt. Oui.